Y'a yeah, team, team, team team Ok team, let's go, team, team, let's, go team. Team. let's go team Let's go, let's go je pas, là, Les gars, non, le dis pas. pas Non, non, stop non Stop shooting, non, non, my friend Stop non, non, shooting, non, non, my friend Y'a team, team, team Team, team, je Oh mec, c'est génial <rire> Mais a jamais fait du coup Ah la même, Bébou, il développe le toc-toc. Hein. On vient d'avoir la, la monétisation en plus. Ah bien Ouais... Il y non y Mec, l'avoir à, à partir de 10 Ouais, mais je suis à 100 000, c'est bon. <rire> ouais, euh, presque. Du, du coup je regardais le dernier combien il avait fait, 30 000 vues, merci. Beau, hein. Des fois il y, y en a certains, ils sont masterclass, ils bident gros, ils font des 5, 6, 7, 8, euh, ouais, je suis ça, en mode... Euh, euh, ça dépend ça dépend juste de l'algorithme. Mais mec, c'est un enculé l'algorithme. Oh là là, oh y'a du monde hein. Les teaming Y'a teaming, teaming Y'a yeah, team, team, team, team Ok team, let's go, team, team, let's, go team, team. Team. let's go team Let's go, let's go you. Du bas, là, Les gars, non, le dis pas non non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Stop shooting, my friend non, non, non, non. Stop shooting, my friend ouais, Y'a yeah, team, team, team, team Team, team, je vous ai invité, je vous ai invité Ah mais vous êtes français acceptez, acceptez, acceptez vite Ouais, ouais, c'est Oh il est, pas, il est pas avec nous, il est pas avec nous celui-là Il est pas avec nous celui-là J'ai eu un mec, mais... C'est bon, c'est bon Vas-y, acceptez les gars Je sais pas comment... Attends, attends, attends Maintenant il peut plus, là, plus. Oh dé, dé, Attendez, oui. oui. mmh. attendez. Alors les gars vous devez oh juste à rester à appuyé sur le, sur le ping et vous ah mettez ah, oui. Ah voilà. Ah accepter, rejoindre. J'ai ah pas la touche pour accepter Ah c'est bon voilà. Non non, non, non Tu euh, euh, sais quand tu mets des pings SK, reste appuyé pour... sur ta touche ping. Non, non, et et, et bon. là tu fais glisser Je sur suis suis la suis droite. Nice, c'est bon les gars bordel Oh merde Tu t'es fait jouer Ouais, ouais, ouais. Oh, ah, oui. eu... J'ai voulu le train, j'avais pas de plaque, mais j'avais pas Merci, de... de... ça, oh, ouais. mec, <rire> mais pas vu. Merci, gros. Oh, mec, c'est génial. Mais j'ai jamais fait du coup Bah, non, j'avais. <rires> head glitch devant moi, crack it. Oh non, il oui. m'a fini. Mais il est head glitch parfaitement devant moi. Est un tour. Et son mate, il a outé t'es Anil ah ah bon bon Ouais, il était dans le, dans le petit bungalow. Parce que je l'avais fait une fois où j'étais tombé avec Riskin en face. Du coup, on a une de... Quoi MDR Il y avait moins. T'avais et... team avec RISKIN Ouais, j'étais avec Mystique. Et oh, et... Ch... oh le Oh Oh le... Oh le... Oh le... Oh Oh en dessous de nous. Y en a là-bas C'est pas mauvais les mecs avec nous hein. Ah bon Bien joué, gars. Oui, ils sont OK, Hello, bitch Fuck you Vous venez d'où Vous êtes français Non, bonjour. Ah, that's why. Ah oui, il y a des ennemis, ici. Où Italiens. Où ça, des italiens On y va, les gars, on se forme. Oh Les pastas Donc, pizza pizza Moi je parle italien du coup <rire> pizza pizza <rire> j'entends Non, <pas>. c'est c'est le <rire> c'est le <rire> c'est le c'est le non le c'est le c'est le c'est le c'est sur moi? par contre il me faut des balles, j'ai plus rien, on fait que de me choucra tout là Mais attends, WarTech, t'es le vrai je crois, je crois bien ouais je crois. Et toi et toi <rire> je... Chouachin, t'es le vrai Mais merde putain vous m'entendez pas dans la game Mais non on t'entend ah, dans la magasine D'autres ah, trichiens avec nous Je crois que Choui <rire> <showy>, il cheat. Choui Choui Choui il shit il m'a dit Je vais crever Pourquoi tu as crevé Ah avec les bottes hein Non c'est bon. Toi aussi t'es déjà mort par un bot ouais C'est pas encore euh. Nook, je sais pas si je suis mort. Non. De toute façon, dès que t'es knock ils ont deux fois plus. c'est quoi ce là? Eh, ce tu veux essayer euh, les Glock Akimbo? Oh, ils sont, ils sont irramassables. sont une bug. là Bah, c'est fini. Je me suis fait baiser ouais, la y gueule. Let's go les gars on s'envole, on s'envole Y'a une... une prime ici y y'a des ah, bots en de... fait de... encore là. Oh les gars en dessous de moi En dessous de moi Ouais ouais Vous êtes quel numéro Vous 4 Les ennemis là hein Tu vas pouvoir reprendre le combat Non, non, euh... mmh. Merci ES Ils sont où Ils sont où Ouais, en dessous. Il en reste au moins deux. Ils où, les gars Juste On en dessous, juste en dessous, les gars, juste en dessous. Okay. Alors maintenant, pour les trouver là-dedans... Crac hein okay. oh Je l'ai tué oui, au point, OS ouais. ouais. nice. <rire> J'ai pas de <rire> de mon corps à corps! deux, mais j'ai même pas ai vu Je vais deux, hein, si jamais. Je de... pense qu'ils sont en face. Ouais, c'est derrière. derrière! Tu l'as vu, Sora, mon ref? Oui! Oh, il était. Oh, regarde oui. Hein, le smiley dans le pseudo, c'était sûr! Il y a full moon sur lui. Paquet 3. J'ai un, un drone pour camper chaud. Hop, hop, hop. Oh, Viens pas, je pense pas que je sois safe. Oh non, y'a une fois, putain. Ouais, c'est pour ça. Ils essaient de me finir, ces enculés. Oh, ça te fume. <rire> Yo, l'homme glissade. Il faisait un ventre oh. qui glisse sur la terre, ES. Ouais. <rire> euh, je peux te dire que les poignets, ils sont morts. Oh. T'en as pas marre de suis comme un épileptique. Vas-y, laisse-moi dessus celui de droite, euh, au moins que je puisse en aller, buter un. Hein. Vous allez trop vite. Ouais, je va bien, back non non non, j'ai pas besoin de backup. Casse-toi. Si si. On a dû Le... pas parler. Non, non, pas... Désolé désolé, <rire> c'était <c> <rire> mille fois plus malin de faire parler. Qu'est-ce qu'on en vrai à 6 si on perd cette game C'est impossible. On peut pas perdre. Si en vrai on peut. Mais Mais non, c'est un. Comment tu il veux perdre Notre équipe de 6 en plus. Ce serait incroyable. sont choix. Bon, il touche quoi. Le problème c'est que je sais pas comment. Ah si. Il y a une échelle. Je pense que je peux monter. Un touché. Euh. Yeah. C'est peut-être yeah. chaud. C'est la mode du multis. ça. Ouais. Un à terre. Oh. Oui, allez, un, on y aller, hein. En a un à terre. Oh. Oh. Ouais. J'ai loupé mon Il y Y'en a deux à terre. Oh. C'est oui. oh. ça. T'as vu Non, j'ai vu. Nice, c'est le drone oh pas, est archi-est-ce qu'il y a drones, est-ce y a une distance Ouais, c'est <coughs> un, un petit peu, ouais. En bon, j'aimerais bien... Je vois pas de shop, du coup, là, vu qu'on est brouillé, ça casse les couilles. Mmh, il y là, je pense. c'est Il est là pas, le plus dire. près, non Ouais. C'est de <rire> des souvenirs, ça aussi, Airize. Ah là, mon gars, cette map de taré. T'es hâte qu'il qu la mette en multi, si là. Si J'ai entendu ça, tout ça. On va tout Ouais, ouais, rajoute la grue, aussi. Ah mais bien sûr, faut Shot. Les gars <rire> Je suis prêt à sucer une bite en échange d'un drone. Je suis en 1v3, j'en euh... bah, chie ma race. J'ai pas assez, mais Attends, est as assez. mon argent Il Faut que je pose l'hélico. Vas-y. Ah oh, bien, bien bye. Hein. Et donne-moi moi le reste, comme ça je peux en acheter. En fait. Ah il en a pas Non. Je l'arrive. Putain mais je suis Vas-y, j'arrive en fait. T'es quoi ton numéro Qu'est-ce oh. que tu fous là-bas Mais je suis en t'as la super voiture de ouf à côté. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute B. Non, mais toi t'es fou ah, te... Non, non, non, rien Non Wartek Merde, Wartek il se fait attaquer les gars. Et prends une frappe pour te défendre. C'est où oh, Wartek Je peux pinguer. Mec, c'est Wartek, il a, il a pas besoin d'aide ce mec. Il y a un mec, Ils sont sur le toit, c'est ça Ouais, ouais, il y en a un qui est down. Oh non. Quoi? Il y a un mec sur toi? Ouais, ouais, ils arrivent. Les gars, vous avez des, vous avez des plaques un peu? Je peux, je peux vous sucer en hein C'est sur eux qu'il faut tirer. Et merde. Ah, inter ah, sur le toit en face de moi. Oh merde. Euh, moi, j'ai pas trop de plaques. Oh. US cheater K, qu'est-ce que tu fais là-bas tout seul? J'en ai tué 3 ou 4. Mais t'es es terrible T'as vu que t'es un incorrigible C'est exactement, non, ce, que je, non, exactement ce que je. C'est exactement ce que je faisais vrai, avant Bah ben oui J'ai euh... hein <rire> suivi une seule fois, moi toi t'allais deux fois. Il y a eu un euh, par contre on n'est pas du tout bien pour la zone. Tu... J'arrive. un peu loin de vous mais.. Encore un mec chaud dans le bâtiment. C'est ça le bâtiment euh, le bâtiment à côté là. Oh non Oh non de mort Good shot Oh non Nice Non Je l'ai eu, je l'ai eu Quoi Quoi euh, double, double sauvetage Sauvetage in to sauvetage non. non Reprenons le combat Bon, je me suis permis de terminer mon mis, sais. Je l'ai mis à terre sur le toit, je sais pas si je l'ai one-shot, mais... Oh, ouais, possible. mais en fait, j'ai sauvé E.S. Bien. Et toi, t'as sauvé euh. Mais moi ES. et E.S. Tu sais que j'ai mis une tête. je me suis dit, c'est bon, il en reste qu'un. Bon. Il est encore, encore, encore un sur, un sur un. moi. Il a pris une bagnole, ouais. il se barre. Ouais. Alors, je crois qu'il essaie de se barrer, mais il arrive pas. Je, je, je vais donner deux kiwis sur la voiture. On a la zone au fion. Ouais, vas-y, En vrai, là, ça a l'air d'aller. Je par là-bas, faire mon point. Je sais pas trop. Vas-y, je vais essayer de que de la rota. Je suis bien. Vous voulez quoi Ok, j'ai un truc. Ouais, en dessous. Non, mais ça va. Non C'était du double vitrage C'était du double vitrage Le bon Yannou, il s'est fait intercepter et voilà, on va perdre. Là, je suis sur ah, ta vue. Voilà. Moi, Montre-moi montre ce que tu sais faire. Voilà, Montre-nous. Montre, montre au monde, mec. Ah, ok. Il est Il est tout en haut. Ouais. Moi, j'ai un mec qui est sur moi. Il respire, mon gars. Il a le micro enfoncé dans la glotte, je crois. Les trois nocs. Quoi oh, Les trois knocks Oh putain. Je te dis, il est monstrueux, lui, hein. Oh, ouais. Oh non, ES. c'est trois, mais je les tous les trois. ES, espèce de trashout, t'as plus de shield, tu vas pas essayer de le coxop la tête. Hein non. Mais si, c'est un, un nom qui veut dire un oui, ça. T'es un incorrigible, mec, là, es un ESKC. T'es un incorrigible, ES cassé. ES cassé. Elle est où, cette petite fouineuse Je sais pas. En vrai de vrai, là, tu sautes. Ah, vas-y, 3-6 3-6 et je te bouffe attends, la pute ESK. Laisse-moi laisse-moi je te jure que je t'aurais bouffé la bite, gros. Oh! Oh! c'est bon. Il où le dernier? Putain! Dommage. Mec, j'aurais aimé en vrai hein, que tu le mettes. Il est là en bas, il a pas joué. <rire> Mais on peut pas tirer en étant. C'est pas fini, SK! Rachout de la night! Merde! <rire> Mais oui, mais toi, t'étais parti faire un café, c'est pas l'heure mmh. Tu le veux ton croquage de pénis ou pas Je sais pas, dans le son. Oh, il l'a vu Oh, non ouais. Let's go Bien joué, les gars Bien joué, les mecs, c'était un plaisir Merci, bien joué, non mais quand tu joues à 6 oh, bah, tu m'étonnes, bizarre Pourquoi <rire> il a lâché un fils de pute, lui